C'est un truc de fou, hein T'as hein vu Je suis même ici dans leur aéroport. Ouais. C'est ouais. génial. Tout que je tourne la tête, je te rencontre, je, je te vois. Je suis partout. C'est c'est pas bon pour mon ego ça. Oh là là. Moi je peux quand même dire une chose, je suis le père d'une vedette. ouais au moins. Mais pas le bateau hein, la vedette. Hein. Ah, ouais, ouais, ouais. <rire> Toi, hein, tu l'ouvres. Hein. Ouais. Oh, oh. Ah, vas-y, entre. Ah, ouais. Sinon, tu peux aller au désigner hein, si tu veux. Euh, oui, je crois que j'avais écrit Et si ça sent bon, Bon. Oh. Ah, ça te plaît Oh, ah, c'est des petits lits. Ça fait un peu de place. Hein. Oh. oh, Oh, la, la télé. Oh. Oh. oh, un papa. Waouh, wow. oh. un fils. Oh, <rire> c'est moi. Il y a un bureau pour moi. Il y a un boulot. Oui, ça c'est pour ceux qui travaillent, pas pour les retraités. Ouais, ouais, ouais. Alors normalement on a un frigo ici. Voilà, il est là. Est-ce qu'il est plein Il est vide. Bon, c'est pas grave, on fera des courses. Ah, hein. Il est vide. Oui, il est vide. Ouais. Okay. Alors, et normalement il y a un fer à repasser. Ça c'est bien. Ah, ça, ça c'est bien. Et la planche, elle est là. C'est très ah, bien. Là, là, oh, wow oh, Chacun sa vasque, regarde. Oui. Alors ça c'est pour moi. Et voilà, ça. ça, ça. ça. D'accord. Non, mais t'as pas de cheveux Non, mais as pas besoin de cheveux. Il je n'y je a... a pas de cheveux. Qu'est-ce que tu veux faire Bon, Elle crâne, Voilà, ça c'est bien. Il y a même une, une baignoire. Oh, ça, là, il, il y a même une... un sèche-cheveux pour toi, pour te sécher tous les cheveux bon, que, je tu que tu as. c'est un gun. il <rire> y a même du PQ. Oh, Vous voyez, oh, une PQ oui. de recharge. Bon, bah ben, écoute, c'est bien. Hein. Et là, normalement, il y a une Bible ici. Et voilà, elle est là. Est <rire> Dans chiant. tous les autres américains, il y a la Bible. Ah ouais de des gilets. Ah écoute-moi mon bureau il est là, c'est très bien. Et alors tu viens ici, tiens, t'as de la lumière. Un... Voilà, ici, là, regarde. Et, et des prises, il y a des prises. Mmh. Voilà. C'est le téléphone. Il y a le téléphone du boss pour écrire. On a une superbe vue sur le toit. Ouais. Bon. Sauf qu'on ne sait pas ouvrir la fenêtre. Donc cette terrasse Ah non c'est fermé. Pas. Ah non c'est fermé, fermé. T'as pas une pierre Oula C'est chaud. chaud hein. Hein. Ouh punaise. Où ouais. la vache Oh le lit est bien Ouais, On se ça On ressemble plein. The final of mais non mais tu gars La La vénit La vénit La La vénit Allez, allez, La allez La cinquième, La cinquième Mais non, Oh ce mec est un génie <rire> Champion du monde, champion du monde, Et on a pu vivre cette expérience avec tous nos collègues là, ils sont tous là, ils voilà. sont tous là, aussi fous les uns que les autres, <rire> on a gagné, c'est quand même marrant, hein. ouais, ouais. ça bouge, ça bouge en, en vertical mais aussi en horizontal, voilà, c'est parce, parce que ça se pousse l'un l'autre peut-être, peut Aujourd'hui commence le troisième jour de la convention des conférenciers professionnels. Et alors Bien entendu, c'est un sujet qui peut ne pas t'intéresser et c'est pour ça que je ne vais pas te casser la tête avec cette convention. Ce que je voulais partager avec toi ici, dans, dans ce grand hôtel, donc à Dallas, c'est surtout pour toi l'importance de continuer à te former et de rencontrer des gens dans ton domaine qui sont meilleurs que toi pour pouvoir atteindre les objectifs. Si tu veux atteindre un rêve, si tu veux avoir du succès, tu ne pourras jamais l'atteindre tout seul. Tu ne pourras jamais l'atteindre en restant, par exemple, autodidacte. Autodidacte, c'est bien pour commencer, mais à un moment donné, si tu veux atteindre un niveau d'excellence et avoir des normes et des valeurs extraordinaires, tu vas devoir déjà les monter, les, les élever et puis ensuite rencontrer des gens qui sont meilleurs que toi pour que tu puisses apprendre de leur expérience, apprendre de leur expertise, pouvoir mettre en pratique. Et c'est la raison pour laquelle je viens dans ce genre de convention-là tous les ans. Et tous les ans, ça fait monter mon niveau d'excellence. Vers un grand supérieur Et ce que moi je fais ici dans ma convention C'est aussi abordable pour toi Dans ton domaine d'activité Si tu veux atteindre un rêve Quelles sont les personnes que tu devrais rencontrer Ou que tu aimerais rencontrer Pour t'aider, pour te donner des conseils Pour t'inspirer Et ça c'est ce que tu dois réellement faire Parce qu'atteindre un rêve seul C'est peut-être possible Mais ça prendra beaucoup plus de temps Et ça t'évitera probablement de te tromper De tomber plus souvent si tu rencontres des gens Qui sont déjà passés par là tu l'auras compris, ce genre de convention est extrêmement enrichissante de par les rencontres mais aussi le contenu dont tu te nourris. Là ce que tu vois c'est une table ronde avec plusieurs experts dont entre autres Amy Landino qui est une célèbre youtubeuse aux états unis qui compte plus de 330 000 abonnés, euh, qui a plus de 900 vidéos sur sa chaîne YouTube, elle explique comment elle a réussi à avoir 100 000 abonnés en 100 jours. Et on voit ici sur le sondage en direct avec l'audience que plus de 60% des participants veulent savoir et comprendre quels sont les secrets qui ont fait qu'elle a eu plus de 100 000 abonnés. Tu as de la chance, j'ai rencontré Amy Landido et nous avons eu un petit entretien et je lui ai posé quelques questions et elle a répond. So Amy, thank you for this time. Thank you for having me. So, I have, of course, one huge question okay how did you do to have 100k subscribers in 100 days how did you do what is your secret well the first 100k was hard i mean you have to put in a lot of work a lot of consistency build a lot of trust but if you know your audience really well that's when the algorithm really likes you and so all i did from 100 to 200 is i just so happened to have one video right around the 80,000, 90,000 mark. And I just thought, okay, well this is what my audience wants. If this is what they want, let me add something onto this. Because if a lot of people are subscribing to you because of one piece of content, they want to see something similar right after that. So I just followed it up and built on that, and I built on that momentum, and by doing that, everything was was suggesting each other and there were more people coming in and, and somehow <clears throat> I got another 100 K in 100 days it was really crazy so it's a question of algorithm you have to know to analyze it's, it's not about knowing the algorithm it's just knowing that the algorithm will be on your side so the algorithm is when your friend you fully get the uh -huh. audience yes a lot of people want to poo-poo on this algorithm but it, it works so you'll know it works when it does good things for you if you're not organized in your content and you just sort of like do anything you possibly can you're not really listening to what people want or what they want more of or what they don't want then the algorithm can never work for you it's not even working against you it's just not working for you and that's what I, I feel people think it's working against them but it's just not you're just not doing what the audience wants so the algorithm can't support it. How did you do now the most difficult part to have you first 100 k Subscribed. Consistency and knowing who I was talking to. If I didn't know that one person really well, I named her. Her name is Charlotte. I know what her day is like. I know what she's thinking. So you I know have what her. One person I think of, a when I of look avatar. at this camera, yeah. I'm like, Hey, Charlotte, what up, girl? I know we're hanging out again. Okay. And and I know I'm not saying the name out loud, but that's what makes the audience say, Wow, I feel like she made yeah, that for me. I totally Because agree. the people that fit that mold. Will feel it and a lot of people who don't fit that mold will still feel it and that's what's really special you have only two tips to give for beginners because a lot of people want yes. to start YouTube just like I said if you look at the lens of the camera think of that person don't think of your significant other or your best friend or your parents who are telling you, like, we don't understand what you're doing, this is weird, we don't, if you think of them too much or if you think of the wrong people too much, you don't come off authentically to the right person on camera. So that's step number one, that's that authenticity piece. And if you want that person to continue to stick around You, you have to be consistent the first part of building that loyalty is showing up when you say you're going to so being consistent hey I'll be here next Wednesday if you're gonna be here next Wednesday you better be here next Wednesday I'm waiting for that but consistency also has to do with brand so do you sit in the same place and have a talk every time my audience expects me to have sort of office conversations they feel like they're sitting in my office with me every time so don't try to speak to everybody that's right don't okay. talk to everybody don't no. talk to everybody. if you do that it will not help anybody Talk thank, to the you. One. thank you, thank so you. It's welcome. really useful. Look who is there? Look who is there. I, love you. I, I I just I, I. <laughs> that's all I can say do, do you love French people? I love French people? Yeah. I love rich, no, I love you oh thank <laughs> yeah. you and I love French people too but I really love yeah. thank you and I think we have one of these from a few years ago oh yes that so we course. did in South Africa yeah. as yes show. of course yes in, in South Africa, Africa. and yes. in America so my my followers know you what, what, a, what an amazing man inspiring around the world inspiring speakers and just creating this abundance of love for everyone and you're very lucky to be associated with uh, that. Wow, our... uh, thank you so much. I love it. touche à sa fin, c'est la dernière journée et papa et moi on en profite un peu pour sortir dans Dallas parce que demain on va louer une voiture pour aller en Nouvelle-Orléans on va, on va rouler jusqu'en Louisiane et en Nouvelle-Orléans et on n'a pas eu le temps de visiter Dallas donc là on est au centre de Dallas, on a commencé par un endroit historique tristement célèbre Là où a été assassiné euh, le président Kennedy Qu'est-ce que ça t'a fait d'être là Parce que toi tu étais adolescent quand c'est arrivé Moi j'avais 14 ans quand c'est arrivé Et c'est arrivé euh, alors que je faisais une course pour la première fois en ville en vélo Pour euh, ma maman Et je l'ai appris dans le magasin où j'étais, c'était une petite épicerie ouais. Qui était ouverte si je me souviens bien, je crois que c'était un samedi ou un dimanche Je ne sais plus très bien euh, et c'est là que j'ai appris l'assassinat du président Kennedy. C'était le 11 septembre de l'époque, c'était traumatisant. Tout le ah, monde entier ah, était. en ah, oui, oh, oui, alors là, oui, parce que ouais. président des États-Unis assassiné, ça fait le tour du monde déjà ouais. à l'époque. Hein. Et puis pour nous Européens, euh, Kennedy était euh, était le président. Hein. Bon, bah, Un non, peu comme Obama a peu été, comme comme le l'a été. Un beaucoup de charisme. Voilà, voilà, ouais, voilà. Ouais. Donc, euh, oui, effectivement, ça a été vraiment un choc. oui, oui. oui. oui parce qu'on a interrompu toutes les émissions télé Ah oui carrément, ces à l'époque déjà ouais, ouais, ouais, donc, il n'y avait pas BFM mais ils ont interrompu les programmes ouais, ouais, ouais. Ils ont interrompu les programmes <rire> voilà. Et là maintenant on est au centre de Dallas, on a mangé dans un Subway hein, as, donc, là, Pour, par... la, première pour fois. la première fois Donc ouais. toi tu as goûté le Subway, c'est pas New York mais c'est sympa quand même. C'est loin d'être New York, mais <rire> quand même, oui, mais ça va. Mais c'est une ville beaucoup, beaucoup plus calme quand ouais, tu ouais. vois. Et la circulation, c'est fluide. Euh, il n'y a pas tellement, tellement de gens sur, le, sur les trottoirs. Et comparativement à New York, c'est le jour et ah, la nuit. Ça rien à voir. Non, mais non, non, ça n'empêche que c'est une belle ville quand même. Mais il fait chaud. Hein. Oh, non, ça, non, ça cogne. Ça, hein. non, pas heureusement, on est à l'ombre ici. Sinon, le temps de vous avoir dit tout cela, je serait déjà par terre. Sur le, <rire> sur le... Quelque chose d'étonnant à Dallas, on peut croire que c'est aride, on pensait que ça allait être aride et au fond c'est très très vert, il y a beaucoup de verdure, il y a beaucoup de lacs, euh, il, il y a des arbres de partout, il y a des fleurs de partout et euh, voilà, france, franchement je pensais que dans le sud des états unis ça allait être beaucoup plus aride que ça, alors il fait très très chaud mais il y a énormément de verdure, c'est très très joli, c'est bien décoré, il y a des arbres partout, c'est vraiment sympa. Tu vas où? Tu fais quoi? Ben, bah, t'as pas les clés? T'as pas les clés? Et t'as pas les clés? Richard Rollins, fondateur de Gas Monkey. Athlè... Oui, papa, pourquoi tu as voulu venir ici à Gas Monkey Qu'est-ce qu'il y a de spécial ouais. ici Ce qu'il y a de spécial, c'est qu'en fait, euh, tu peux regarder sur la chaîne 24. Je te dis pas, hein, ils te font des bijoux, tant extérieurs qu'intérieur. Qu hein. D'ailleurs, on en voit quelques-unes là. Ouais, mais. Et donc, ça te fait plaisir de venir voir ce que tu as vu à la télé, quoi. Ouais, oui, euh, enfin, en C'est je... les gars de la télé. Ben, on va rentrer, on va essayer, on va essayer. Peut-être le patron, je sais pas. On va essayer, mais bon, s'il y a un tournage, à mon avis, ils vont être. Ouais. Parce qu'il y a marqué qu'il y a un tournage. Donc, ouais, euh, regarde là par exemple, c'est pas mal ça. Ah mais j'ai déjà vu cette émission aussi bon, Ah bon oui, bon oui oui oui bon mais bon c'est bon ici bon ouais bon. Ah mais c'est chouette d'être ici alors ah Tu bref. pourras dire j'y suis allé ah, okay. <rire> ah, Tiens peut-être qu'ils vendent des casquettes ici Tiens bien la voiture je vais faire une émission maintenant de Gaz Monkey, et eh bien je dirais... Wow là, moi, on a été... Dans... Tu c'est comme Tu ça. la regardes plus de la même façon parce que tu as été là et tu, ouais, ouais. tu situes les bâtiments ouais, par rapport ouais. à la route, par rapport à la, à la route, euh, l'autoroute ouais, qui est derrière. Ouais, ouais, ouais. Je sais comment, on fait, mais non. Moi, je pensais que c'était une grande avenue. mais en fait, ce n'est pas une signe. Non, non, non en fait, ça, hein. la route, elle, elle paye, pas de, mine, elle la paye route. pas de mine. Non, non, elle paye, paye pas de mine. Pas de mine. Ah ben, je suis content d'être venu ici. Euh, même le fait simplement de ne de, de pas avoir vu les gens, ça fait rien. Oui, de... On a vu les photos, mais ouais, pas... belle voiture, c'est vrai au niveau euh, euh, carrosserie, elle a un beau design, elle est agressive devant, elle est, elle est bien, mais franchement... Elle est confortable aussi, les sièges sont confortables. Et elle est confortable, ça il faut Mais, je vais vous montrer la camelotte américaine. Ah, regarde là, je les, les vitres. Il enfin, y a plusieurs Kaamelott américaines. De l'intérieur, je pense, va de l'intérieur. Voilà. Voilà, ça se ferme pas. Voilà, et là, on sait pas faire plus. Ce qu'il faut faire, c'est ça. Voilà. Super, hein Et la même chose de l'autre côté. Pas mal, hein C'est de l'américaine. Et, et ça existait déjà sur la version Oui, l'année dernière, j'avais le même problème. Voilà. Elle est belle, hein, pourtant. Elle a la tronche. <rire> On est marre de conduire cette bagnole. Maintenant, <rire> je reprends le volant. Ouais, mais il faut s'arrêter. Euh, Arrête-toi là, c'est bon, je m'en occupe. Il faut ici. Arrête-toi là, je m'en fous, je m'en occupe. Je peux pas t'en foutre, je les ai et... et... Je, veux, je veux pas te torturer. Là, tu t'en tortures. Ah ben, redonne-moi la voiture. C'est qu'un V6, allez, viens. Oh, oh, oh. En plus, ça fait du boucan sans toi. En plus, ça fait du boucan. Ouais. Et puis, on se gèle, il fait plus de 30 degrés. On se les caille